Seigneur, lave-moi de mes péchés qui salissent mon cœur. Sauve-moi, Seigneur. Merci, parce que tu vois dans mon cœur et tu sais si c'est la vérité. Amen. Nous allons chanter. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois.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 Jésus est la vie pour entrer au ciel. Nous allons lire l'histoire dans le Nouveau Testament dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici. Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem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 Cette histoire est finie. À bientôt.